Samedi prochain, c'est le 1er mai, c'est la journée de lutte internationale des travailleuses et des travailleurs. Évidemment, ça se fait dans un contexte très très particulier, celui de la pandémie. Et pourtant, on le dit à Solidaire, il faut reprendre la rue. Il faut reprendre la rue parce que ce gouvernement, malgré la crise sanitaire, il continue de supprimer des lits, il continue de s'attaquer aux services publics. Ce gouvernement, malgré la crise sociale et économique, il continue de s'attaquer aux chômeuses et aux chômeurs. Et il fait une réforme qui va mettre des centaines de milliers de personnes dans la misère. Donc on dit stop et pour dire stop, c'est ensemble et c'est dans la rue qu'il faut le faire. La mesure d'urgence aujourd'hui, c'est un vaccin accessible à tout le monde, à toute la population, plus de brevets. C'est la socialisation des industries pharmaceutiques pour le bien-être de la population. Notre mesure d'urgence à prendre, c'est l'accès du RSA pour les moins de 25 ans. C'est le contrôle des aides qui sont données aux entreprises, qui être un contrôle social et écologique. C'est l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui licencient. C'est l'augmentation immédiate de tous les minima sociaux et des salaires. C'est également les 32 heures pour partager le travail et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage. Tout ça, on peut le gagner, on peut l'imposer. Et bien c'est le 1er mai, c'est dans la rue. Et en attendant, ne restez pas seul, rapprochez-vous des syndicats, syndiquez-vous, c'est comme ça qu'on pourra avancer.